Bonjour à tous, euh, merci pour l'invitation. Je suis Adrien Pifaretti, je dirige les éditions Extrapage. Euh, alors, Je vous propose euh, de passer cinq minutes pour vous présenter nos éditions, nos réalisations et euh, cinq minutes euh, sur euh, le kiosque, qui est un, un projet qu'on développe pour euh, les médiathèques. Alors, Tout d'abord, les éditions Extrapage, euh, L'aventure démarre euh, en 2013, on s'intéresse à l'époque à, à coordonner bah, notre expérience, nous, de, de studio de développement multimédia et, euh, et euh, assembler ces, cette expérience-là avec, euh, avec le livre-papier. On s'intéresse principalement aux, aux, aux expérimentations qui sont faites sur la lecture augmentée. On en réalise une nous-mêmes en 2013 et puis en 2015 lors de la Biennale internationale de design de saint étienne euh, en essayant d'associer bah, deux mondes qu'on oppose souvent, euh, le monde papier et le monde numérique. Et notre parti pris à nous, c'est euh, de réaliser de la lecture augmentée, euh, mais de conserver toujours au premier plan euh, le livre et d'utiliser l'écran comme une page étendue, une extra page, et c'est le nom de nos éditions, euh, pour prolonger euh, la lecture comme une troisième page. Alors sans plus attendre, euh, démonstration. Donc euh, on a réalisé trois livres, je vous les présente rapidement. Le premier qui est Chef Binou, les 20 recettes préférées des enfants, qui est un livre de cuisine, mais aussi un cours de cuisine à la maison. Euh, et deux éditions euh, jeunesse également, euh, Les aventures d'Arthur et Eugénie, la tombe du pharaon oublié, qui a été écrit par Séverine Liberté, qui est un livre, qui est un roman d'aventure, interactif, se passant dans la vallée des rois en Égypte au XIXe siècle, et Les Musicates, qui est un livre de découverte de la musique coécrit avec David Granier. Euh, donc le principe est assez simple dans nos ouvrages. Euh, donc on achète cet ouvrage en, en, en librairie. Euh, sur la troisième de couverture, on a une pochette avec un dispositif plastique et des cartes. Donc je vous montre le dispositif il ressemble à ça c'est du plastique recyclé. Euh, ce dispositif il est composé de plusieurs pièces il y en a deux qui servent de socle donc on va les assembler comme ceci et positionner dessus soit d'un côté un smartphone soit une tablette et ensuite voilà, hop, on a trois autres pièces euh, deux équerres et un miroir et il suffit simplement de venir clipser ces équerres Hop, sur le miroir, et de placer ça devant la caméra frontale de l'appareil. Dans le livre, on a des instructions au début d'ouvrage pour faire cet assemblage-là, et puis des instructions également pour installer l'application qui accompagne l'ouvrage. Je vais lancer l'application. Voilà, donc MusicAt. Je lance l'appli. Donc, les applications sont disponibles pour Android et pour euh, Apple. Et euh, je suis invité par l'application bah, à commencer la lecture de mon livre. Donc, je vais me diriger sur la, la première page. Et euh, l'écran va m'inviter à commencer par la lecture, donc euh, à lire les deux pages. Et une fois que la lecture est terminée, à participer au jeu. Alors, rapidement, je vous montre un, un, le jeu de la page suivante. Et, et le, ce processus est toujours le même. D'abord, on lit, on prend connaissance de l'histoire, on prend connaissance aussi dans ce, cet ouvrage-là de, euh, bah de, de la thématique qu'on va explorer. Par exemple, sur cette double page, on est euh, chez un disquaire. Et il faut aider ce disquaire à ranger les titres de musique dans les bons euh, rayons. Euh, donc, c'est ce qu'on va faire euh, dans le jeu. donc dans ce jeu on a besoin de, de cartes euh, et avec ces cartes la on vie va vie pouvoir écouter la musique et puis répondre en présentant Écoute les cartes -tu donc là j'ai un tutoriel qui m'aide d'abord donc on me dit que c'est du jazz j'apporte la carte jazz proche de l'écran et puis ainsi de suite. Donc le, le temps est court, je, bon, à, à moi de jouer, je vais avoir plusieurs euh, plusieurs tests pour présenter des musiques. Donc dans cet ouvrage musiques Musicat, on a euh, 12 tableaux interactifs avec 12 pages euh, enfin 24 pages de lecture et on va euh, travailler sur euh, la reconnaissance des styles musicaux, des accords, s'ils sont majeurs ou mineurs, des, euh, des rythmes. On va composer une batterie, on va faire un, quelques rudiments de solfège, accorder une guitare, mixer son son, choisir des costumes et avoir un grand spectacle à la fin euh, avec notre petite compagnie de, de chaloufoque. Donc ces livres-là, on les a... Euh, je switch l'écran... Ces livres-là, on les a réalisés euh, et cette expérience-là, elle est conçue pour être euh, lue et jouée à la maison. Euh, maintenant, on a développé un, un dispositif pour apporter cette expérience-là dans les lieux de culture. Et ce dispositif, c'est le kiosque Extrapage. Donc, le kiosque Extrapage, derrière moi, je prends un peu de place, vous le voyez ici euh, il prend la forme d'une valise, alors une valise qui fait à peu près 6 kilos, hein, qui est facilement transportable. Hop. Et cette valise, eh ben, en réalité, quand on l'ouvre, elle prend la forme d'un bouteille. Hop. Voilà. Euh, donc, euh, on retrouve à l'intérieur. Le montage. Voilà. On retrouve à l'intérieur une tablette, un casque audio, et puis nos ouvrages. Et euh, bah, le processus est identique. Donc on a dans la tablette un, on aura un kiosque d'application euh, qui invitera les visiteurs des médiathèques à, à venir choisir leurs livres. Euh, lancer l'application associée et à présenter le livre devant l'écran et commencer la lecture. Euh, donc le, principe, le procédé est, est identique, euh, identique à, à ce que vous avez vu euh, euh, tout à l'heure pour Musicat enfin, Là je vous présente le livre Arthur Eugénie, donc je tourne la page, elle est automatiquement détectée par, euh, par l'appareil et puis je vais pouvoir alterner tant de lectures et tant de jeux avec un audio et... À l'intérieur de ce kiosque qui permet d'avoir euh, un lieu un peu clos, euh, un isoloir en quelque sorte, pour euh, bah, profiter pleinement de l'expérience extrapage. Euh, je pense que je suis dans. J'ai peut-être terminé <rire> au niveau du temps. Donc, euh, voilà. Est-ce que vous avez peut-être des, des questions? Super, merci Adrien, même plus que ça, tu as été en 7 minutes, là. Ah, ouais, avais encore 3 minutes, mais... Bon, bah, bah, J'en profite alors peut-être pour... Euh, euh, alors ce, ce kiosque-là, on, on l'a créé euh, en tout début de confinement. Euh, Aujourd'hui, on essaie de, donc, de le commercialiser. Euh, il, est, bah, il, il a été conçu pour être euh, utilisé dans les réseaux départementaux ou les, les réseaux de médiathèques. Euh, L'idée étant qu'un réseau départemental puisse faire l'acquisition de cette valise et la prêter euh, dans les différents établissements de son réseau. Accompagné de ça, on a conçu des ateliers, un atelier pour chaque euh, ouvrage, un atelier sur le bien manger avec Chef Vinou, un atelier sur la découverte de la musique pour les 6-8 ans euh, avec Musicat et un atelier un peu sous la forme d'enquête euh, type Escape Game avec Arthur et Eugénie pour les 10 ans et plus. D'accord, merci. Il y a déjà des questions, Joël Oui, donc, donc il y avait des questions sur l'âge, effectivement, je pense que vous avez peut-être répondu que c'était euh, pour Musica 6-8 ans, est-ce oui. que c'est bien le cas C'est bien ça, voilà. C'est euh, Alors, c'est pas euh, Musica, pour compléter, C'est pas une première lecture. Euh, D'ailleurs, euh, si on a des enfants de CP euh, qui sont en cours d'apprentissage de la lecture, euh, ils ont une carte joker, ils peuvent la présenter à l'écran et se faire lire l'histoire par le narrateur. Et euh, Arthur et c'est à partir de 10 ans, euh, on le cible pour les, les 10-12 ans, idéalement. Et le troisième Et Chef Binou, c'est pour tout âge, euh, c'est un cours de cuisine, donc c'est plutôt un moment de partage entre un parent et son enfant. Euh, donc euh, à partir de n'importe quel âge accompagné, euh, en solo, bon, ben, il faut savoir euh, euh, manipuler un couteau <rire> Et avant de parler argent, aussi une question sur les prochains titres prévus Alors, on, est un, on a malheureusement dû marquer un peu une pause, euh, mais on a deux livres documentaires en prévision. Un documentaire sur les merveilles de la nature et un autre sur les animaux, qui s'adresseront, eux, aux 8-10 ans. Ce sont des livres, euh, livres docu euh, assez fun, avec beaucoup de, de quiz interactifs. Merci. Une question sur le, le prix du, du kiosque, combien est-ce qu'il s'achète, est-ce qu'il est qu se loue, combien il coûte et la tablette est-elle déjà à l'intérieur Alors le kiosque est vendu 2000 euros TTC, euh, la tablette est préconfigurée et installée à l'intérieur, euh, on a aussi euh, bah, les livres, le, le casque et il faut savoir que ce kiosque eh ben, il est fabriqué euh, par un atelier de menuiserie euh, ici à Saint-Etienne euh, à, à l'unité, enfin quasiment, on les fait par 10 euh, Donc, euh, voilà, c'est du « Made in France » comme nos livres, d'ailleurs. Ils sont imprimés en France, ils sont 100% même faits dans la région stéphanoise. Euh, et, et le kiosque également, et ça, on tient. C'est vrai qu'en tout cas, pour, évidemment, pour nous, c'est important, de, de même que le, voilà, le respect de la chaîne du livre, le fait que les, les livres soient en tout cas présent en librairie, euh, et, euh, voilà. et effectivement c'est à insister euh, Adrien, mais c'est est évidemment question de lecture, euh, et de, de découverte aussi d'un texte, euh, d'un enrichissement en fait de, de, ce, de cette expérience de lecteur, mais c'est ça qui nous a retenus dans, dans, cette, dans cette expérience. Euh, Joël, est-ce qu'il y a d'autres, euh, il y a des commentaires euh, oui, des remerciements, des bravos, des set up merci. Et il n'y a pas de plaisir. questions directes. Ça fait plaisir. Il y a Vincent, que, <rire> y a Vincent qui ma dit... part, le, le, le prix du livre, les prix du livre à l'unité, vous les avez évoqués euh, Je ne l'ai pas dit, non. Euh, Musicat, s'est vendu 19,90 euros, donc il inclut le, le dispositif à l'intérieur. Euh, et Chef Binou et Arthur Eugénie, c'est 24,90 euros. Et il y a tout de même Vincent qui dit qu'il vient de rajouter les titres dans ses paniers d'acquisition. Donc euh, voilà, merci. Je vous prépare le colis tout de suite,